Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, par ordonnance numéro 060, bar CJ, bar CEMAC, du 30 décembre 2022, la Cour de justice communautaire de la CEMAC a pris l'ordonnance portant désignation du juge rapporteur, chargé d'instruire la requête en révision du CAP, contre la COBAC, la CEMAC, l'État gabonais et le Comité national économique et financier. Aussi notifie-t-elle à Monsieur le Secrétaire général de COBAC, L'État gabonais et le Comité national économique et financier » la requête en révision introduite par le CAP sous le numéro 001-CMAC, bar CJ du 5 janvier 2023, ainsi que la date d'audience fixée au 16 mars 2023. Un autre grande surprise, et pendant que la délégation du CAP s'organise à Raleigh Jamena pour ce dernier voyage attendu de tous les Gabonais en général, et les 18 000 en particulier, la Cour de justice de la CEMAC vient de notifier au CAP la demande de 45 jours supplémentaires introduite par l'État gabonais, la COBAC et le Comité national économique et financier. Une requête qu'elle a bien voulu accepter au regard des dispositions de l'acte additionnel numéro 04-21-CMAC-CJ du 15 octobre 2021, portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire. En effet, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il est plus qu'urgent de se préoccuper actuellement de l'impact économique et social du dossier Bersal au Gabon. Nous constatons malheureusement que les concepts de vol, d'arrogance et de détournement sont reconnus désormais au Gabon comme des externalités positives du projet politique de nos gouvernants. Pourtant, les dix concepts sont reconnus aujourd'hui dans le monde comme des valeurs qui démotivent la croissance économique et détériorent par conséquent les conditions de vie de nos populations. Au moment où le CAP compte repartir en audience contre un État malhonnête et des organismes de la sous-région corrompue, notre centrale syndicale constate pour le déplorer que ces institutions préfèrent saisir la Cour de justice communautaire de la CEMAC pour demander un délai supplémentaire de 45 jours, afin de mieux examiner le dossier dans le fond, l'objectif étant de retarder volontairement le remboursement de nos capitaux. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dois-je encore vous rappeler aujourd'hui que plus que jamais, notre gouvernement a déclaré une guerre ouverte contre ses propres populations. Cette attitude de nos gouvernants traduit clairement la volonté de nos autorités et ses alliés à retarder le paiement des 32 milliards volés aux honnêtes citoyens malgré leurs souffrances exprimées et réelles. Le CAP et le MCVL pensent que notre pays a besoin d'un gouvernement et des organismes sous-régionaux qui cultivent la cohésion nationale et la paix sociale à travers les actions visant le renforcement des capacités économiques et financières de ces populations. Aussi, notre pays a-t-il besoin d'un gouvernement qui valorise le capital humain et qui est en phase avec le corps social notre pays a besoin d'un gouvernement et des institutions qui s'appuient principalement sur les attentes de ces populations. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il nous revient ainsi, à travers ces constats écrits d'alarme des populations gabonaises, de consolider notre détermination et notre solidarité, afin que l'État gabonais, soudainement furieux de constater l'avancée significative du dossier Bersal, puisse enfin rembourser vos capitaux et payer le dommage subi par ces populations depuis plus de cinq ans. Le MCVL et le CAP font alors appel à votre audace, à votre solidarité et à votre détermination car la peur a changé de camp. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, malgré toutes ces stratégies adoptées par nos autorités gabonaises, en complicité avec la COBAC et la CEMAC, de faire échouer ce dossier, nous sommes finalement arrivés à l'échéance souhaitée par tous les Gabonais, c'est-à-dire convoquer simultanément l'État gabonais, le Comité national économique et financier la COBAC en intervention forcée devant la Cour de justice de la Cema. Je tiens à cette occasion à féliciter les juges communautaires qui ont jusqu'à ce jour gardé leur neutralité et leur indépendance face à ce dossier sensible et hautement politique qui accable officiellement et honteusement l'État gabonais, la COBAC, la CEMAC et le Comité national économique et financier. eu égard à tout ce qui précède, le CAP et le MCVL attirent l'attention de la communauté nationale et internationale des menaces physiques, morales, professionnelles et politiques dont le président Emmanuel Mbemba fait désormais l'objet depuis quelques mois pour avoir accepté de défendre ses compatriotes en détresse et qui ont été violemment escroqués et volés par leur gouvernement, l'État gabonais, la COBAC, la CEMAC et le Comité national économique et financier. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, malgré les 45 jours supplémentaires sollicités et accordés aux instances précitées, le CAP et le bureau de Noé restent sereins quant à l'issue de ce dossier et vous donneront dans les tout prochains jours une nouvelle date de l'audience qui cadrerait avec les 45 jours sollicités par les institutions précitées. En revanche, ces délais supplémentaires sollicités par l'État gabonais et ses alliés n'impactent négativement en aucun cas la détermination des récurrents et leurs avocats. Car, quel que soit le nombre de jours sollicités, pour retarder ce dossier, nous y allons pour un dernier voyage qui va tout simplement consolider la victoire promise au peuple gabonais. Sur un tout autre plan, en ce qui concerne le différent qui oppose les salariés de la société Panel et leurs employeurs, nous voulons rappeler au ministre du Travail que le CAP avait déposé une demande d'audience à son cabinet pour solliciter son intervention personnelle suite au licenciement abusif de 240 salariés gabonais par les employeurs français-hollandais. Correspondance qui reste à ce jour sans suite et nous le déplorons. Cette situation de négligence du ministre du Travail vis-à-vis -vis de ses concitoyens dont il exerce la tutelle, nous conduit ce jour à interpeller Monsieur le Premier ministre-Chef du gouvernement et solliciter son intervention personnelle afin que ses compatriotes, transférés par la société Rouger gabon à Millepanel, trouvent très rapidement une solution. Ainsi, le CAP invite tous les travailleurs de Millepanel à une assemblée générale le mardi 14 mars 2023 sur un site qui leur sera indiqué dans quelques heures. Par ailleurs, mesdames et messieurs, ayant appris avec plus une plus grande consternation et frustration, le naufrage du bateau est miracle. Ayant à bord 161 personnes au lieu de 124 initialement déclarées par le gouvernement gabonais, le CAP et le MCVL présentent aux familles durement éprouvées leurs sincères condoléances et les assurent de leur soutien moral. Mesdames et Messieurs, ce naufrage traduit véritablement l'échec et surtout l'absence d'une politique de transport au Gabon et le niveau élevé de négligence de nos populations par le gouvernement gabonais. Comment comprendre, chers compatriotes, qu'un accident survenu à 3 heures du matin trouve les premiers secours qu'aux environs de 7 heures du matin? À quoi servent les équipements de la marine nationale? dont on vante les mérites lors des défilés du 17 août. Pourquoi toujours autant de retard d'intervention à chaque catastrophe au Gabon Autant d'interrogations qui inquiètent malheureusement le CAP, le MCVL et le Gabon tout entier. Face à cet énième drame, le CAP et le MCVL demandent sans condition la démission du ministre gabonais des Transports, d'une part, l'observation de trois jours de deux national. Par décret, puis en conseil des ministres d'autre part. Enfin, mesdames et messieurs, après l'interdiction par le ministère de l'Intérieur du premier congrès de MCVL, du fait de sa non-légalisation, notre mouvement sociopolitique, respectueux des textes en vigueur en République gabonaise, annonce la tenue du dit congrès du 6 au 7 mai 2023. Ces assises, mesdames et messieurs, faut-il le rappeler? vont réunir les volontés de liberté venant de toutes les provinces du Gabon, sans distinction d'origine sociale, afin de permettre au Gabon d'avoir un instrument de mesure objective et concrète d'une politique qui cadrerait avec les véritables aspirations issues de la société civile dont le peuple gabonais a besoin. Vive le CAP et le MCVL, vive la République, je vous remercie.